Moi, je vais vous présenter un talk qui s'appelle « Manager un parc avec Soulstack ». Donc ça va durer environ 20-25 minutes, euh, j'espère, suivant le timing. Et puis, du coup, il y aura du temps pour les questions après. Donc un petit mot, je m'appelle Anthony Martinet. Et, euh, avec Luc, que vous croiserez ici dans la conférence, on a créé avec Kiwi il y a maintenant 5 ans. Alkivi, on fournit des services pour les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, euh, de l'Internet, de la téléphonie sur IP, du Wi-Fi, de l'allocation de postes, de l'infogérance. L'idée, c'est vraiment de faire un package total pour fournir à l'entreprise une facture mensuelle sur laquelle on externalise son IT. Mais revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler de manager un parc avec Solstack. Donc, j'aime bien faire un résumé en un slide, comme ça vous savez si vous pouvez faire du téléphone pendant la présentation si ça ne vous intéresse pas. Le résumé en un slide de cette présentation, c'est Solstack, c'est cool. Vous devrez au moins regarder comment ça marche et l'utiliser pour voir ce que vous pouvez faire avec. On va creuser ça en détail. Donc, en termes de problématique, pour nous, chez Alkivi, manager un parc, ça veut dire quoi Ça veut dire manager des serveurs Linux, principalement sous Debian, manager des postes windows et des posts OSX. On n'a pas encore trop de postes Linux chez les clients, malheureusement. Donc, on va commencer par la partie serveur Linux. Donc, c'est à peu près la plus simple. Vous allez me dire, oui, gérer un serveur Linux, c'est assez facile. Il euh, y a un outil qu'ils appellent gestion de configuration, et ça marche très bien. Donc, effectivement, c'est ce qu'on a fait au début. Au début, on a commencé avec Puppet, qui était à l'époque euh, ce qu'on connaissait le mieux. Et donc, on est parti sur Puppet. Euh, mais on est en Python. En Python, la communauté elle est plutôt active, et on a eu la chance d'aller à la PyCon US en 2016, auquel on a assisté à un workshop qui faisait un peu l'état de l'art de, des différentes solutions de gestion de configuration, et le monsieur nous a convaincu de jeter un oeil à Solstack. Donc du coup, ni une ni deux, on a regardé comment ça marchait, et du coup, on a migré de Puppet à Solstack en l'espace de 2-3 mois. Je sais ce que vous allez me dire, euh, mais en Python, qu'est-ce qu'on utilise euh, En cible, c'est euh, une des choses les plus connues, donc on va faire un petit état de l'art, qui ne se veut pas complet. Donc en gros, en gestionnaire de configuration, en Ruby, Puppet et Chef sont un peu les, les acteurs principaux. En Python, on a en cible Solstack et aussi Fabric. Et donc on va justifier pourquoi on a choisi Solstack. Donc la différence principale avec En cible, c'est qu'en cible, tout se passe par SSH, alors que Solstack, il y a un agent sur la machine qui s'appelle Un Minion. Alors pourquoi ça sert à ça il y a, alors, autre avantage de Soulstack, c'est qu'il est compatible avec toute une flopée euh, d'operating systems, notamment ceux qui nous intéressent, Windows et Mac, qui n'est pas le cas, je pense, dans le cible. Pour manager Windows, ça va être compliqué. Et surtout, la chose qui est bloquante, c'est que la plupart de nos clients, ils sont derrière leur connexion Internet, ils sont des fois itinérants, et si on veut connaître l'IP public pour le manager son poste, ben on l'a un peu dans l'os, mais le fait qu'il y ait un petit agent sur la machine, et ben du coup, on peut l'interroger de n'importe où, et ça marche. Tout le temps, modulo, le un firewall pas trop restrictif. Donc voilà, un autre avantage de Solstack, c'est qu'il y a la partie gestion de configuration, mais il y a aussi d'autres choses qu'il sait très très bien faire. Il y a de l'orchestration, donc l'orchestration c'est quand vous configurez une machine, mais avec des interdépendances sur d'autres machines. Il y a de l'exécution à distance, c'est-à-dire qu'on peut interroger le parc et lui faire des actions. Et le dernier point, c'est tout ce qui est automatisation orientée autour d'événements. Le cœur de Solstack, il y a un bus d'événements, et avec ce bus d'événements, on peut faire des réactions en chaîne euh, qui sont assez incroyables et presque sans limite. Donc, niveau de l'architecture de Solstack, comment ça se passe Il y a un master, qui s'appelle le Salt Master, qui commande une flopée de minions qui s'appelle les Solf minions, et la communication entre les deux se passe par un bus 0MQP, qui permet, euh, en termes de scalabilité, nous, on a quoi entre 100 et 200 minions sur notre ensemble de parcs, il y a des exemples qui marchent avec 10 000 millions, ils sont capables d'interroger les 10 000 millions et d'avoir un retour en moins d'une seconde. C'est plutôt pas mal. Donc on va dire, la partie gérer des serveurs Linux, c'est assez facile, check. On va passer maintenant à la partie Post Windows. Donc, configurer un Post Windows de manière automatique, c'est censé être facile. On a un autre agent sur le stack qui est sur la machine, et puis du coup, on va faire un peu de magie PowerShell. Pour comprendre un peu comment ça marche, du coup, il faut comprendre un petit peu l'architecture de Solstack. Il manque un slide, mais c'est pas grave. Donc du coup, on va partir de cas concrets et ensuite on va dérouler un petit peu pour savoir comment ça se passe. Donc, euh, euh, cas typique d'usage pour un Windows, on veut créer un nouvel utilisateur sur la machine lorsqu'on la bootstrap. Donc, alors la vidéo va peut-être pas se lancer, mais je l'ai mis là. Solstack a toute une liste de modules intégrés, des modules d'exécution, donc il y en a toute une flopée. Il y en a vraiment pas mal et dans, dans cette liste, du coup, on peut faire des actions, interroger du Docker, intégrer du MySQL, du PostgreSQL, gérer IPTable. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui sont built-in et c'est assez chouette. Donc, il y a des modules pour Mac, des modules pour Windows. Enfin, il y en a vraiment toute une flopée et vous pouvez créer les vôtres. Et donc, dans cette liste de modules pour créer un utilisateur, eh bien, on a justement un module qui s'appelle WinUserAdd. Donc, du coup, ça, c'est la doc que vous voyez euh, à l'issue du site web. Ça explique les options. Et tout ça, c'est extrait du code. La doc est dans le code et elle est générée automatiquement. Et je trouve que c'est aussi une fonctionnalité qui est vraiment cool dans salt. C'est que vous n'avez pas besoin d'accès à Internet. Vous avez tout, accès à toute la doc une fois que c'est installé. Et ça, c'est vraiment chouette. Euh, deuxième partie, c'est le déploiement d'applications. Donc, euh, typiquement, quand on, nous, on a un nouveau post Windows, on installe toute une flopée d'applications dessus. Comment ça se passe donc chez Soulstack, il y a une sorte de repository euh, qui est en gros euh, des fichiers Jinja qui sont dans un, dans, dans un repo git qu'on clone et ça nous permet de. ça génère ce genre de fichier, donc c'est templété en Jinja, ça définit un installeur, les flags pour l'installer, comment on les installe, est-ce que c'est un fichier MSI, les locales, et du coup ça nous permet de faire ensuite avec le paquet install. On fait pkg install le paquet qu'on veut, il fait tout le boulot, il installe le paquet. Plutôt chouette. Autre chose qu'on fait aussi fréquemment sur Windows, c'est qu'on modifie le registre. Donc même, même combat, il y a un module pour gérer les registres. Du coup, on peut écrire les clés, lire les clés, faire ce qu'on veut avec. Et du coup, bon, au travers d'une interface unifiée qui est celle de Salt. Euh, un peu plus tricky, c'est les imprimantes sur Windows. Donc euh, gérer les imprimantes sur Windows, c'est un peu merdique. Euh, typiquement, vous ne pouvez pas installer une imprimante de manière automatique si vous n'êtes pas connecté au réseau, ça ne marche pas. Et heureusement, il y a PowerShell à la rescousse, donc sur les anciennes versions de Windows, c'est un peu plus délicat, mais à partir de Windows 10, ça va dans le bon sens, on va dire. Et donc, à coup de commandes qu'on exécute, l'idée c'est qu'on écrit un script PowerShell, on le déplace sur la machine, on le lance et il fait du... son boulot. Donc chez nous, pour les imprimantes, on a un petit script qui check si le Power existe. S'il n'existe pas, on le crée à coup de cette commande imbitable là. Euh... Créer un port imprimante qui va marcher uniquement si l'imprimante elle est sur le réseau et qu'elle ping. Et ensuite, du coup, on installe l'imprimante avec une autre commande, un run DLL avec tout plein de paramètres, avec des fichiers de driver qu'on lui aura fourni à l'avance, et ça installe l'imprimante. Donc, du coup, on peut faire du déploiement d'applications, et à ce moment-là, on est limité juste par PowerShell, qui devient de plus en plus. On peut faire presque tout avec PowerShell dans les nouvelles versions de Windows. Et du coup, c'est trop cool, il n'y a pas de limite. Donc voilà pour la partie post-Windows, comment on les gère. Ça, c'est fait. Maintenant, passons à OSX. OSX, c'est un Unix-based avec un noyau un petit peu modifié de BSD. Et OSX permet d'avoir SSH. Donc à partir du moment où on a un point d'entrée SSH, on va pouvoir faire globalement ce qu'on veut. Euh, OSX, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la CLI mais par exemple, pour lancer un agent R&D qui permet de prendre la main à distance sur un Mac, leur CLI, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait, enfin, venant du monde Linux, c'est un peu imbitable. Donc un petit exemple juste pour dire, pour le, lancer l'agent R&D, donc kickstart, on l'activate, on le configure, on l'accesse, on le met on, on lui dit euh, les utilisateurs qui peuvent le faire, on le restart, on un agent, enfin, euh, imbitable. Enfin, euh, les gens qui pensent à ces flags CLI, euh, on se demande pourquoi ça existe. Donc, prenons un cas concret, comme sur les Windows, avec notre ESX, on veut installer des utilisateurs, créer des utilisateurs. Et bien, tout comme sous Windows, il y a un module qui gère euh, l'installation sous Mac. Donc, on voit ici, en bas, là, user.add, ça va être la même commande. Et c'est ça qui est intéressant sous Salt, c'est que si vous faites un user.add sur un Windows, il va charger automatiquement le module associé Windows. Si vous le faites sur un Mac, il va charger automatiquement le module associé au Mac. La gestion des modules est vraiment bien faite, suffisamment flexible. Dans ce cas précis, on voit que la doc elle n'a pas été écrite. Donc c'est le cas. Les, la majorité des modules Unix sont vachement bien faits. Windows, c'est assez bien documenté. Pour Mac, c'est pas encore ça. Ça vient petit à petit. Deuxième partie, déploiement d'applications. Donc sur Mac, c'est drag and drop. Ça, ça marche bien. On va le faire principalement à coup de SSH. Je ne sais pas si vous connaissez uh, Apps, En gros, c'est des scripts shell qui ont, ont WGET une application, on la déplace au bon endroit et ça fait le boulot. Uh, brou est géré, donc on peut faire des brou install de manière automatique, uh, ce genre de choses. Et il y a aussi une initiative sur GitHub qui s'appelle SoltoSX, qui consiste à faire des modules euh, mieux faits en se basant sur uh, Python Objective-C pour pouvoir avoir une interface plutôt chouette pour faire des tas de réglages sur le système. Mais à chaque nouvelle version d'OSX, ça change un petit peu. Donc, euh, on n'a jamais eu des besoins spécifiques là-dessus, mais ça vaut le coup de regarder si c'est votre euh, besoin. Donc, voilà comment on gère les postes OSX. <coughs> Maintenant, on a une problématique, c'est que quand on a un parc de travail, il y a un nouvel utilisateur qui arrive, il aime bien avoir ses disques durs réseau. Et chez nous, on utilise Samba et OpenLDAP. Donc, comment faire pour dire j'ai un nouvel utilisateur sur ma machine, crée-moi le partage, crée-moi l'utilisateur, donne-moi le mot de passe, ainsi de suite. Donc, on va introduire une nouvelle fonction. En stack, l'orchestration passe principalement par ce qu'on appelle un runner. Donc, un runner, qu'est-ce que c'est pour Salt Un runner, ça va être un script. Un script qui va faire une succession d'actions, et le tout écrit en Python, notre langage préféré. Ça permet de faire, dans notre cas précis, on va interroger le... le la machine Windows, par exemple, on va récupérer ses utilisateurs. On va ensuite interroger le serveur en disant « Ok, est-ce que tu connais cet utilisateur-là »« Oui, non. »« S'il ne le connaît pas, il va le créer avec un mot de passe aléatoire qui va renvoyer à la machine pour le mettre au bon endroit. » On va demander à Samba « Est-ce que tu as les partages pour cet utilisateur ?»« Oui, non. »« S'ils ne sont pas, il va les créer. » Et une fois qu'ils sont créés, on va dire à la machine Windows bah, « C'est bon, ils sont créés. Montre-moi un coup de net use, monte « Montre-moi le disque dur partagé. » Le tout en un seul script. Plutôt chouette. Une autre partie de Souls qui est vraiment cool, parce qu'avec ces runners, globalement, il n'y a pas de limite. Enfin, il doit sûrement en exister, en fonction de vos utilisations. Mais en termes de modularité, on peut vraiment faire énormément de choses. Donc voilà comment on manage notre parc chez nous Linux, Windows, OS X, c'est cool, mais gérer un parc, ce n'est pas uniquement ça. Nous, en plus, du coup, on a des firewalls en amont. On gère des switches sur lesquels on va déclarer des VLAN et gérer des choses comme ça. Et on fait aussi de la téléphonie sur IP, donc on a besoin de gérer des téléphones sur IP. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec Salt pour gérer ce genre de device. Pour nos firewalls, on bosse quasiment exclusivement avec du PFSense. C'est basé sur BSD. On peut le solter. Il y a un... On peut installer un mignon sur un PFSense. Plutôt chouette, ça nous donne accès à tous les modules qui marchent pour BSD pour créer tout ce qu'on veut sur le PFSense. Oui, mais pour ceux qui connaissent PFSense, ils l'auront vu, la configuration d'un PFSense, c'est un gros fichier XML un peu dégueu. Et du coup, euh, par exemple, quand on crée un utilisateur, si pour une raison X ou Y le fallait avoir reboot, il ne sera plus là au, au reboot. Mais qu'à cela ne tienne, on, on a écrit un module Python, PFSense, qui par exemple, pour les clés SSH, il va les mettre au bon endroit, donc dans l'autorisé le, le key. Et en plus, il va lire la config XML, il va regarder où sont les clés SSH, il va faire le boulot pour les décoder parce que c'est en base 64, il faut le décoder et compagnie. Il va remettre la nouvelle clé SSH, il va sauvegarder la conf. Ça nous permet de vraiment hum, gérer le système comme on voudrait qu'il soit au final. Et donc aujourd'hui, sur si notre parc de PFSense, on arrive en une commande à installer une nouvelle clé SSH pour un nouveau collaborateur de partout avec une commande. Mission accomplie. Donc pour les firewalls, c'est OK. On va passer maintenant au switch. Switch, plutôt délicat. C'est une petite machine, il y a des petits OS, on ne peut pas installer de Salt Mignon dessus. Donc comment on fait pour gérer avec stack un switch Vient le concept de proxy mignon. Un proxy mignon, ça va être un mignon qui va parler avec des devices qui parlent pas, euh, ou sur lesquels on ne peut pas installer Salt. Donc euh, les devices qui parlent quand tel net, euh, les devices qui parlent qu'avec des protocoles bizarres, on va pouvoir le faire au travers d'un Salt Proxy. Le sol proxy, du coup, il faut une machine qui soit pas loin de la device à gérer. Donc pour nous, c'est facile, c'est notre firewall. Mais rien ne vous empêche de mettre ça sur une Raspberry, ça marche très, très bien. Et du coup, chez vous, vous pourrez, par exemple, avec un sol proxy, si vous avez plein d'objets connectés, ben avec un sol proxy, vous allez pouvoir interroger l'ensemble de vos objets connectés modulo qui parle HTTP. Donc pour parler avec Salt au proxy, ça marche. Maintenant, comment ça marche vous allez me dire, on doit gérer des switches, on doit gérer du réseau. Il y a une librairie Python qui s'appelle Napalm, qui permet de faire des trucs super chouettes. C'est cool. Oui, mais ce n'est pas comme ça que ça marche chez nous. On n'a pas des machines Cisco à 2000 euros le switch euh, au minimum. On travaille souvent avec des machines comme ça, donc assez cheap, sur lesquelles, si on a de la chance, on a un accès tel net, mais on ne peut pas trop faire d'action, juste les lister. Et la plupart du temps, on a accès à une interface web qu'on peut uniquement manipuler avec un navigateur dont je tairais le nom. Et du coup, il faut se démerder avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a fait un peu de reverse engineering en Python. Donc, ça peut sembler fancy, mais pas du tout. En gros, on a ouvert un outil de développeur. On a regardé les requêtes, get, post, et on les a retranscrites en request. Euh, à l'aide de ça, du coup, on a un joli script Python qui nous permet, euh, dans notre cas d'usage, nous, c'est principalement des switches PE. On coupe le port PE, on le remet, ça redémarre le device et c'est cool. Donc Pour la partie switching, on est presque bon, on doit un peu lier les barres, mais du coup, c'est possible de le faire. Pour la partie téléphonie sur IP, bah finalement, c'est à peu près la même chose. Nos téléphones, euh, du coup, ils sont sur le réseau, ils ont une interface web, on va pouvoir les interroger. À la différence près que les logins, ils sont à chaque fois différents et ils ne sont pas gérés par nous. La majorité de nos téléphones, ils sont gérés par OVH. OVH met à profit une API, donc du coup, on va d'abord aller interroger l'API sur le téléphone, Enfin, lié au téléphone, on va récupérer le pass admin qui va ensuite nous permettre de déclencher notre série de requests pour faire ce qu'on veut sur le téléphone. Donc voilà, avec ça, on est capable de résoudre notre problématique qui était un téléphone ne marche pas trop, 900 sur 10 on le reboot, ça marche, ça marche. Donc on a tous les scripts, et là il nous manque juste le liant pour le mettre dans Salt Proxy et c'est ce qu'on est en train de faire puisque c'est un peu nouveau pour nous. Donc voilà comment on gère ces parties-là chez nous. Maintenant, un petit peu de. Comment dire, pour vous donner envie d'utiliser Salt, quelques exemples de commandes qui marchent bien. On a parlé tout à l'heure d'exécution à distance. On peut, avec Salt, interroger l'ensemble du parc et faire des actions dessus. Euh, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on doit cibler les minions qu'on veut. Donc, on peut les cibler par nom, on peut les cibler par euh, OS. Et globalement, vous pouvez les cibler par ce que vous voulez pour faire votre liste qui correspond. Donc, on va prendre trois exemples. Admettons que vous voulez connaître l'ensemble de Windows sur votre parc. Donc, je vais interroger tous mes machines Windows. Je vais, faire la fonction, je vais appeler le module grains. Donc, le module les, les grains en sol sac c'est en gros tout ce qui est en dur sur la machine, l'OS, le, le CPU, la mémoire, enfin tout ce qu'on est capable de lire sur la machine de base. grains.get donc c'est obtenir et je veux obtenir l'OS full name. Ça va vous lister le nom de tout. Vos minions avec la version de Windows qui est installée dessus. Deuxième cas d'usage, euh, il y a quelques temps déjà, on a vu que le mot de passe route sur les OS X c'était le même pour tous et que du coup c'était une grosse faille. Euh, alors disons, euh, hop, je reçois ça, je vite, je, je dois changer le mot de passe route de toutes mes machines. Bon, chez nous c'est pas le cas, à chaque fois c'est aléatoire euh, au démarrage. Mais admettons vous voulez faire ça, en une commande, on interroge l'ensemble du parc OS X, on lui lance une commande, là, DSCL localhost euh, password route, on lui donne un nouveau password il va interroger l'ensemble de mes Macs, il va changer le mot de passe passe-route, problème résolu. Il n'y a pas si longtemps, il y avait la faille Heartbleed, du coup, il fallait mettre OpenSSL partout, à jour, pouf, je sélectionne tous mes Debian, pkg install OpenSSL avec un petit update égale true pour qu'ils prennent la version patchée, OpenSSL est patché. Bon, Derrière, il faut restarter tous les services qui, qui utilisent OpenSSL pour que ce soit pris en compte, mais globalement, en quelques commandes, on patche un parc de 50, 100, 1000, 10 000 machines assez facilement. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec SaltStack. Et donc si on devait prendre du recul dans tout ça, c'est que dès qu'on utilise Salt, ça nous permet d'avoir, euh, de apéifier, je ne sais pas si ça se dit, mais en gros euh, d'avoir une interface unique pour aller interroger l'ensemble de vos devices. Donc souvent il va falloir coder les modules pour les devices particulières, mais du coup on peut faire de l'orchestration assez poussée, la manière dont Salt est écrit, le, euh, tous les modules, ils sont disponibles. Donc vous pouvez copier un module existant pour faire le vôtre. C'est très clair, c'est super simple de prise en main et c'est très très modulaire. Donc euh, vraiment, là on a fait, euh, je vous ai parlé de même pas le haut de l'iceberg, il y a 5%, 5 de Salt, ce qu'il peut faire. Le reste est à découvrir, il y a beaucoup de choses, ça change tous les jours. Euh, je pense qu'il n'y a pas de limite euh, vraiment à ce qu'on peut faire avec. C'est écrit en Python, c'est malléable, c'est plutôt bien écrit. Donc, euh, résumé, bah, essayez-le. Au moins, pour euh, si vous avez plein de serveurs et que vous galérez avec vos clés SSH pour les déployer ou les choses comme ça, assez rapidement, vous allez voir un, un truc assez simple. Voilà. Il reste encore 7 minutes. Euh, ben, moi, j'ai fini. Euh, merci pour l'écoute. Euh, merci à l'Orga et aux bénévoles. Et puis, bah, du coup, si vous avez des questions, euh, c'est le moment. OpenSense Oui je crois que c'est ça. Ouais. Hein, de, de et... euh, OpenSense on a testé parce que ce qui nous intéressait c'était avoir une API. OpenSense, ils ont une API intégrée, mais l'API elle fait à rien, on ne peut rien faire avec elle est nulle. Euh, donc on a testé un petit peu, on n'est pas allé plus loin que ça. Je sais qu'il y a des conflits en termes de licence et depuis que ça a été racheté par la boîte, la PF Sense Ship Electrical. Euh, on a testé, mais vu qu'on a tout notre parc en PFSense et qu'on maîtrise ce qu'on fait avec, on garde avec ça. En plus, l'API, c'était sûr, tout ça qui m'intéressait Alors, l'API, PFSense, il y a un paquet qui s'appelle euh, PFSense API qui permet d'interroger la conf. Mais ensuite, du coup, la conf, il faut la lire, il faut la digérer, il faut la remodifier et il faut la repousser. Donc, c'est ce qu'on fait. Nous, par exemple, pour la clé SSH, on gère les fichiers sur le PFSense. Et en plus, à côté, en parallèle, on prend la conf, on l'injecte, on la modifie comme on veut et on la re -saufgarde. Comme ça, du coup, ça fait euh, les bonnes actions. Il y a un peu de code à faire, mais euh, du coup, on arrive à faire ce qu'on veut globalement. Alors ça c'est une bonne question, il y a notamment avec le timeout, souvent on a des postes qui ressortent en timeout, donc on n'a pas encore résolu. Ils disent, euh, le master dit que le minion ne répond pas, mais en fait il fait les actions, ça prend plus de temps que prévu, et du coup la communication elle se coupe. Et bien pour les postes qui sont éteints, euh, on a une petite fonction qui, comment dire, au démarrage d'un poste, post, il lance un événement sur euh, le bus salt, le master il prend l'événement en disant ok, il y a un nouveau poste qui vient de booter sur le réseau, j'exécute la fonction de bootstrap au démarrage et du coup qui fait des petits checks euh, euh, dont on a besoin et du coup si on a besoin de modifier, il suffit de, du côté master, on rajoute un check en plus dans le bootstrap, il catch l'événement, le poste vient de démarrer, ok, tu exécutes ça, il envoie la commande et c'est effectué derrière. Donc encore une fois, le, le système de réaction par événement il est vraiment super puissant, admettons vous gérez une ferme de serveurs, euh, euh, il commence à avoir du load un peu partout l'événement peut remonter dans le Saltmaster qui est capable de booter parce qu'on n'a pas parlé de la partie provisioning mais il parle avec tous les providers de cloud il peut vous bootstraper des machines et donc du coup on peut facilement en se disant ma ferme de serveur elle est surchargée je le détecte, je déploie un nouveau serveur tout seul je l'autoconfigure parce que du coup s'il le bootstrap il parle avec tout le reste et c'est parti donc vraiment c'est vraiment chouette ça gère les ça gère les proxmox. J'aurais tendance à dire oui. On peut regarder tout de suite s'il y a un module proxmox. Proxmox. Ouais. Hum. On doit pouvoir le faire. Ça le... Ouais. Il peut provisionner du... Donc là, toute la partie sol cloud que j'ai pas du tout abordée permet de parler avec les différents providers. Pareil. Ça fonctionne sous forme de module, donc il y a tout un tas ta de modules existants, mais si vous avez votre solution à vous, vous, vous devrez pouvoir déployer avec Salt sur du Proxmox. Une question euh, par rapport à, moi, si je fais parler avec Unsibon, c'est le projet que j'utilise actuellement, on peut affecter du coup des recettes, des rôles, des, enfin, les, euh, la configuration d'une machine, on définit qu'est-ce qu'il va y avoir dessus. Ouais. Là, on a vu plein d'exemples de comment lancer des commandes, des voyages, etc. Et comment se passe le, le fait de dire, bah, c'est tel compte que je veux lui appliquer mm. Tel plus euh, spécifique Donc là, on a parlé des modules d'exécution. Donc euh, c'est quand on lance une commande. L'équivalent d'Ansible, ça va être les states, les recettes. Dans les recettes, on va écrire, OK, je veux que tel fichier, il soit présent avec tel utilisateur, tel template et telle variable. Donc ça, ça permet de faire plus ou moins la même chose que sur Ansible. Et les variables, ça s'appelle des pilars. Donc les pilars c'est euh, stocké du côté master, donc c'est là où vous allez mettre euh, telle machine, son rôle, c'est ça, ça et ça, donc ça doit être telle application, le mot de passe MySQL, on veut que ça soit ça. Et le pilar il est stocké soit sur un fichier, sur le master, il peut être en base de données, il peut être en volt, il peut être dans tout ce que vous voulez, globalement c'est aussi modulable. Et donc voilà. Quand c'est un fichier texte par exemple, ça utilise un format particulier C'est du c'est du Jinja tout à fait, la plupart du temps. Et euh, les fichiers de conf, ils sont templatés en Jinja, et c'est du YAML. Je combien de Pardon Combien de millions Combien de millions 200, 250. Okay. Avec un seul master Avec un seul master, oui. Donc forcément, si vous gérez beaucoup de millions, il faut un gros master. Euh, on sépare nos machines à nous, qui sont sur un master à part, et les machines des clients qui sont sur un master à elle. mais les deux parlent ensemble, et, euh, et pour l'instant... On ne lance pas trop d'actions en lot parce que globalement, ça fait son boulot, mais euh, c'est une petite machine et ça marche bien. Est-ce que vous avez votre API REST pour déclencher euh, vos, vos mises à jour ou que ce soit Alors sur euh, euh, Sol, OP, homemade, euh, Salt a une API, ouais. donc on peut lancer des, comment dire, le client d'API Salt en Python s'appelle Paper, malin. Euh, on peut lancer toutes les actions SOLT qu'on veut via cette API-là, donc de n'importe où. Modulo l'authentification, soit en local, soit via LDAP, soit ce que vous voulez. Il y, y a plein d'authentifications possibles, avec une gestion des ACL qui est plutôt fixe. Donc euh, on peut le lancer de n'importe où. Ce sur quoi on bosse, euh, là pour l'instant on fait tout en CLI. On aimerait le faire pouvoir en interface graphique. Donc on bosse en interne sur un outil qui agrège les différentes API de manière à pouvoir dire OK, euh, mon téléphone il est là dans SOLT. Euh, la partie OVH elle est là, la partie monitoring elle est là, elle vient de Zabix, la partie factu elle est là, elle vient d'Odoo, pour avoir un, une sorte d'écran de, de contrôle unifié, et uniquement en se basant sur les API des différentes choses. Okay. Il n'y a pas d'interface web de de euh, Si, ça s'appelle Solstack Enterprise, et euh, c'est payant. On ne l'a jamais essayé. Euh, on a eu une version démo à un moment donné, mais on n'en avait pas trop l'utilité, surtout que c'était assez cher. Euh, il faut savoir que c'est juste la surcouche à ça. Il n'y a pas de module en plus. Tout ce que Salt fait, c'est assez actif dans la communauté. C'est tout open source. La communauté bouge vite. Les versions vont assez vite. Euh, il casse pas trop les choses globalement. Et euh, c'est plutôt chouette. Okay. Euh, alors sur les switches, ça va être déclarer les VLAN, euh, redémarrer des ports, POE principalement genre pour redémarrer des bornes Wi-Fi ou des choses comme ça. Et sur les téléphones, euh, ça se limite au reboot pour l'instant. Parce que le provisioning est géré en amont et des choses comme ça. Est-ce que les se passent en série, en parallèle Est-ce que ça peut Alors, si on lance la commande depuis le master, euh, on a un résultat, mais du coup, il n'est pas trop parsable. Dès qu'on les exécute en script, via l'API euh, locale, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut les lancer en batch, en série de 2, en série de pourcentage, un par un, tous ensemble, on choisit. On peut parser les résultats. S'il y a des erreurs, on peut les relancer. Et euh, globalement, je pense que ça doit ressembler à Ansible, ce qu'ils font aussi. L'idée, c'est d'écrire des recettes qui sont un peu omnipotentes. C'est-à-dire qu'on la lance une fois ou dix fois. S'il si doit faire des choses, il va les faire. Mais s'il ne doit rien faire, il, il va exécuter en disant « si je suis déjà OK, ça marche ». Dans cible, par exemple, il y a la possibilité de reprendre là où il n'y a plus une erreur dans le script. OK. Euh, là ça va se passer en mode dans votre script, on va catcher l'erreur il suffit de faire une boucle et c'est reparti. C'est pas automatique, Ouais, c'est une autre gestion, ouais. Ok, cool, merci.